Thank <music> you. J'accompagne une clientèle de à peu près 70 entreprises euh, dans tous leurs besoins, donc principalement le financement, c'est une part d'activité qui prend le plus de temps sans doute, euh, puisqu'on finance les investissements mais aussi l'exploitation de, de la société. Donc moi je les accompagne essentiellement dans leur financement et on a également un rôle de prescripteur auprès des filiales. Moi, je suis rentré à l'école fin 2003, à la sortie de mes études, un peu par hasard, sur un remplacement de CDD à l'accueil. Donc j'ai intégré le crédit à école en tant que conseiller professionnel. Je suis resté à l'accueil pendant deux ans, puis j'ai suivi le parcours pour être conseiller clientèle, puis ensuite conseiller pro en agence. Et ensuite, j'ai intégré l'agence entreprise. Depuis très récemment, chargé d'affaires à l'agence entreprise du monde. C'est une réalité, il y a un parcours de formation assez riche, que ce soit pour les particuliers, les professionnels ou encore même les entreprises, et ce qui permet d'envisager assez sereinement une évolution de carrière. Réalité, Alors pour deux aspects pour la formation continue, la formation continue en tant que jeune embauché, la formation sur chaque métier ensuite pour nous former aux spécificités, mais également sur la formation diplômante. Moi, à titre personnel, j'ai suivi la formation bachelor professionnelle en diplôme et également TB récemment. C'est un secteur avec des enjeux financiers importants, en termes de montant, autant pour la caisse régionale que pour nos clients et ça induit, de notre part, une étude approfondie des demandes de financement. Moi, c'est la diversité. Vous pouvez vous retrouver le matin dans une industrie automobile, l'après-midi chez un arboriculteur et à chaque fois, il y avoir des problématiques différentes, des attentes différentes. C'est la chance d'avoir sur un même territoire l'ensemble des métiers de la banque que ce soit la gestion des particuliers, gestion des professionnels, les entreprises, nos filiales également, notamment les métiers de la banque d'affaires, qui permettent d'avoir des évolutions de carrière intéressantes. Ecole, c'est une banque mutualiste ancrée sur son territoire. C'est une banque universelle et c'est ce qui la différencie des autres partenaires bancaires. C'est de pouvoir envisager une évolution de carrière au sein d'une même entreprise et sur un même territoire. C'est vraiment la diversité des métiers et les passerelles qu'il peut y avoir avec d'autres partenaires. A bientôt A bientôt